Bonjour Herman. Bonjour Hamid. Alors, ravi de vous retrouver. Alors, je sais que vous avez un penchant pour la brique. Hein. Comme tout bon belge, on a la brique dans le ventre. Alors, cette fois-ci avec vous, on va parler plutôt euh, d'immobilier coté en bourse. Euh, J'imagine que l'immobilier fait toujours partie de cette stratégie de diversification qu'on doit avoir dans un portefeuille. Tout à fait. D'abord, euh, investir en immobilier. Je crois que tout le monde, surtout en Belgique, est fan de ça. Et investir en immobilier coté, ça vous décharge de toutes sortes de des avantages. C'est infiniment plus liquide, c'est plus facile. Euh, et alors, effectivement, c'est aussi un excellent diversificateur de portefeuille par rapport aux actions ou aux obligations. Donc, les avantages de l'immobilier sans, sans les inconvénients en résumé. Alors, faisons un focus sur le retail, parce que l'immobilier est très très vaste. Sur le retail, euh, je sais que c'est quelque chose euh, que vous avez aussi en portefeuille. A priori, quand on parle retail, on a envie de dire ben non, c'est pas possible, c'est certainement pas le secteur dans lequel il faut investir, du fait de la pandémie, du fait des confinements, des faillites dans ce secteur. Pourquoi être présent dans le retail, Herman Alors, effectivement, on pourrait se dire, tenant compte du fait qu'en Belgique, il y a des tas de secteurs extrêmement attrayants qui sont cotés, comme les scots d'étudiants, ou comme la logistique, comme les maisons de repos. Pourquoi donc aller en retail Et, et d'autant plus que les gens ont, euh, comme vous le dites, en tête les lockdowns, les, les retailers qui se peignent de, de, de leur rentabilité très faible. En fait, nous pensons que d'abord, il, il y a commerçants et commerçants. Certains commerçants très très fort souffrent, déjà même avant la pandémie, souffrent très fort, comme le, la mode, e-commerce, des des, des consommateurs beaucoup plus versatiles. À contrario, il y a d'autres secteurs comme tout ce qui est amélioration de la maison, euh, ameublement ou simplement les commerces alimentaires qui n'ont pas du tout souffert euh, souffert de, de la pandémie. Il y a même, je me suis laissé dire, qu'il y a même certains commerçants qui ont eu meilleure année 2020 qu'une année 2019. Donc, en fait, quand vous dites retail, attention à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il faut faire un distinguo. Absolument. Et ça vaut aussi pour les différents formats. Vous avez des formats qui ont le plus souffert, qui sont le high street, tout ce que les, les commerces en centre ville où la mode est extrêmement présente est et où les... les grandes rues commerçantes. Exactement. Ça et où les loyers sont aussi les plus chers. C'est là où nous croyons au où la douleur va être la plus forte. Et à contrario, à l'autre extrême, vous avez le commerce périurbain, en périphérie où les loyers sont faibles et où la présence de la mode est très très faible. Ou, au, ou à contrario justement, ces secteurs dont on parlait, les jardineries, le bricolage, tout ce qui est amélioration de la maison sont très très très présents. Donc j'ai bien compris, euh, bien distinguer la partie du retail qui marche euh, et puis d'autres qui souffraient mais qui souffraient déjà avant la pandémie. Alors vous venez de l'évoquer, les loyers par contre ça c'est un point faible. J'imagine que tous ces loyers, il y a une pression à la baisse et ça, ce n'est pas bon pour ces sociétés cotées. Absolument. Les, les locataires, donc les commerçants, poussent les loyers très, très fort à la baisse. Mais ça vaut surtout au centre-ville. Songez que dans les meilleures rues commerçantes belges, on, on parlait encore il y a un an de loyers proches de 2000 euros du mètre carré par an. Alors qu'en périphérie, une bonne, une bonne localisation, localisation périphérie, c'est des loyers de 100 120 euros du mètre carré. Donc d'un facteur de 1 à 18, de 1 à 20 presque. Alors ça c'est pour les loyers. Maintenant si je veux profiter, je dirais, de cet immobilier côté en bourse, euh, quels sont les véhicules par lesquels je dois passer Sont des véhicules belges ou c'est plutôt des véhicules étrangers Alors effectivement le retail côté en bourse en Europe c'était essentiellement des mall operators, ça veut dire des opérateurs et des propriétaires de grands shopping. C'est eux qui ont souffert le plus. Alors qu'en Belgique à nouveau on est béni, euh, nous avons deux sociétés qui sont plutôt actives dans le commerce de périphérie, qui sont Ascensio et Retail Estates. Il était très très fort focalisé sur l'amélioration de la maison et Ascensio plutôt focalisé sur l'alimentaire. 40% de, des loyers d'Ascensio proviennent de l'alimentaire. Donc à nouveau deux profils très très conservateurs. Alors pour résumer Herman, la semaine dernière, vous nous avez dit que ce n'est pas parce qu'il y a le télétravail que le bureau est mort. Je pourrais résumer cette séquence en disant que euh, malgré le lockdown, les, les, les, je dirais les confinements, l'orité le n'est pas mort Bien sûr, l'Eurité c'est un peu comme le bureau, il devra se réinventer, mais les gens auront toujours besoin de sortir et d'avoir cette expérience. Euh, faire ses cours sur Internet c'est extrêmement convenient, mais ce n'est pas toujours très marrant. Merci mille fois Herman. Merci Amit.